Moi ça me ah va, non, je sais pas derrière. On va où Ah, oh, j'ai jamais fait celle-là Vas-y, vas-y Ah, y'a un truc non, de librairie, devant de, <coughs> <grande> <coughs> de <coughs> bibliothèque Ouais, enfin, de toute enfin, façon, les on va plus les faire. Allez. C'est parti Oh là là, mais bonne je, connais, mais du coup, je les connais pas Bah, je là, sais là je suis content pour bouger la caméra, mais. Ah Regarde, va bien. Mais cassez-vous Faut aller. Deux à vous Deux à vous mais je me fais pousser de Mais casse-toi Mais, casse mais eh, pourquoi tu dis direct casse-toi Balka, c'est quoi ce racisme là Genre direct tout de <rire> suite c'est es la faute de... Euh, du non hoste. mais c'est pas vrai Parce que je suis bêtise, moi ça compte moins comme du racisme, c'est ça Ok. Waouh Ben non mais c'est juste que moi il l'a dit par défaut, c'est pas ça t a, t a, Ouais, ça. Rien, ça. Ouais, ouais, ouais, je vois genre. Non, mais je comprends. Allez, près. <rire> J'en ai été <rire> Ah bah, <rire> évidemment <rire> <rire> Évidemment. Ah, c'est ma vie. C'est ma vie. vie. <rire> mais putain, mais... <rire> <rire> Quel enfer Pourquoi t'y arrives pas, Fred Non, oh, ça va, t'inquiète. Je sais qu'elles seront en opposition à la fin du jeu. <rire> ok, non, mais... <rire> Le gars, mais je rêve Ah, la violence. C'est quoi cette <rire> merde Oh oh, ouais, non. <rire> oh <rire> oui, merci ça <rire> <rire> Oh, facile cette, cette map! Allez Oh, oh, oh l'aisance! Ouais, ça coûte cher, il vaut mieux passer au diesel. Allo? Il y a un petit bug sur Discord. Quoi? Tu es pas en train de me rejoindre au niveau des points? <rire> <rire> <rire> Mais moi, tout le monde est habitué à ce que je sois dernière. Regardez, j'arrive même à partir. À partir. <rire> Mais la violence! Ah, je mais barre-toi, Fly Ah bah, ça toi, barre Tiens, regarde, barre -toi. Mais! Allez! T'as quel âge? <rire> T'as quel âge? <rire> as quel âge? <rire> <rire> ah mais <rire> je le roule infiniment là! Oh! Oui. Oh, <rire> Ah, c'est oh, triste! Ah, oh, c'est dommage ça! <rire> ah non, tout le monde me regarde! <rire> <rire> la, la France, Avec... elle a ses yeux rivés sur toi! Avec tes dreads euh, verts! Mais non, c'est pas des dreads, c'est un petit ruban! Ah, pour moi c'est soit des dreads, soit un gros truc de palmier donc euh... Mais non c'est des rubans c'est des rubans c'est un, un ruban un ruban, ruban. Quelque... pardon oh il oh, oh, y a une non bosse. oh c'est une bosse. oh oh non, oh, non oh, j'étais presque oh c'est beaucoup trop fort ah, Après, personne, ah fait, personne, personne, non oulala oulala non Ouh non non non non non non non c'est que des, que des, onomatopées, que des... <rire> Genre, euh... Non mais... me Verdi Mais, mais, mais vas-y, pousse-moi dans le coin pendant que tu y, y, y, y es Mais n'y arrive pas J'arrive pas Non mais non mais... <rire> <rire> Balka, putain Fred C'est mais... à cause te... de vous, c'est j'y arrive pas Fred Mais je te déteste, Balka, c'est complètement ta faute. Ah mais non mais le rebond Mais non mais... Oh ok, j'ai trop peur <rire> ça Ah non, non mais j'ai pas envie que... d'être la dernière qu'on regarde là, c'est pas possible T'inquiète, ça sera moi. Oh au revoir Fred <rire> Oh mon dieu Oh l'enfer de, de cette map <rire> Il y a pas Mais genre un, un tiers basses. Je suis en train de oh choc complet <rire> Et c'est le 14 <rire> pour Ah j'espère qu'on va faire les 14 au moins Mon dieu Oh mais c'est <rire> Ah je, je me lasse pas hein <rire> Le ah, joueur français parfait. qui avait pourtant fait le grand chelem l'an dernier n'est clairement pas à son jour. Ouais. <rire> mais il arrive quand même à il C'est C'est quoi cette merde C'est parce que tu fais n'importe quoi, Mais non, je fais pas n'importe quoi <coughs> Oh ça. <rire> <rire> Comment ça va Ah, ok, d'accord. Je vois l'affaire. Mais quoi Mais, non mais, sur Twitter.com, il faut se calmer. Charles Salmassis, on arrête tout de suite. Bon, Fred, euh, joue, s'il te plaît. Merci. Comment on fait, là Alors déjà, eh tu bah, me donnes pas d'ordre. Je comprends <rire> rien à ce qui se passe. Non, non, rien. non C'est <rire> le pire-angle du monde, là. pire-angle du monde Double Du boogie. monde <rire> Mais putain <mais, rire> <c 'est... rire> J'y arrive monde. pas Ah, non. <rire> J'y arrive pas Double boogie <rire> Ah, <rire> <rire> ah <rire> bah enfin Ah bah oui, parfait. Vous pouvez m'expliquer parce que... Il faut frapper tout droit. Tu vois le trou la plaque. Non enfin, Ah Il enfin. a envoyé la balle <rire> Oui T'es très fort ou pas oui. Assez fort ouais. Genre au maximum Genre 3, euh, 3 oh, genre et non. 2. 3 non barges. mais pas d'ici Il Faut taper contre le mur pour monter au-dessus euh, Charlotte. Mais oui, donc le mur là en face de moi. Oui. Ah, bah oh, ouais. putain. 3 ah oui, t'es là. T'es là <rire> Oh mon Dieu, t'es en manque de merde, frotte sur la gauche. Non mais le... <rire> Quelle gauche La gauche, toi la gauche. Bah je crois que tu connaissais la gauche quand même. Fais un effort. Mais je sais pas à quelle puissance <rire> J'arrive pas Je tilte <rire> Et c'est les nerfs qui lâchent pour la ah joueuse. Ouais, non, mais... là, ça... <rire> oh là là. <rire> non mais t'as, tu as le mur. As oui. Le... Voilà. Tu le tapes à genre 2,5. et demi. Un, un peu plus du coup. Merci de ouais West. Écoute. <rire> oh mon dieu. <rire> Out of Strokes. J'en ai marre, ça fait deux fois <rire> euh, Stop stop en un flash dormi. ton temps. Eh, on voit que le, genre, ouais, les premiers oh, sont les le derniers. derniers quoi. Oh je sais ciel c'est quoi cette arnaque. Il est où le trou Ah bah il faut visiter la map. Moi c'est la première fois que je la fais moi. Bah il faut visiter. <rire> bah non, c'est c'est pas ouais. son petit tap premier de la classe ça <rire> tu veux quoi tu veux que je te pique ton goûter bon, là, ouais. tu me saoules. Non mais ah OK. Berdy oh Ah oh oh quand on vient tous, ils to to right. Non, c'était raté la dernière fois mais Ouais, non mais là on est tous. Ah mais non, mais il y a quoi Ah okay. <rire> <rire> mais non. Veni <rire> vedici. Oh non oh, Francis, oh non horrible Oh non moche Ah ça c'est moche ça. Allez Ça c'est vraiment moche je <rire> monde, Fred, hein. Ça, ça ah. se tient dans un mouchoir de poche Oh non pas terrain que... non Mais je le connais ah pas Oh non c'est l'enfer celui-là Oh non Ah oui c'est non, non, dégueulasse Je sais Et pas rien. de quoi vous parlez c'est des rebonds encore j'en ai marre Faut taper Donc, contre le contre le, la colonne en face de toi D'accord celle de gauche. Ah c'est ça Bah je l'ai fait et ça m'a... Oui. oui parce qu'après faut... voilà. <rire> ah oui c'est de toute façon avec Jackson ça. Oh ça m'a, ça m'a... Oh, oui, ça si oh Ah oui, Parce que celui qui a fait <rire> ce circuit, il est nul. Boukey. Un me monsieur. Mais c'est quoi les, les game designers de ce jeu Ils étaient bourrés ou quoi Mais ils ont pris de la drogue Ils ont pris de la cocaïne Mais alors, le genre du grenier va se calmer. De la cocaïne Oh ça c'est le oh mais vis le droit si tu n'y arrives pas, il est plus Voilà. Ah voilà. Comment t'es passé super. Au moins avec la droite tu passes. Oh et oh hein. Mais putain, mais j'ai mal calculé mon Avec le centre, avec le centre non. Ça j'ai pas de remède pour toi Balka Voilà. Allez tu nous fais un petit 12. Le petit 12, allez. Le petit 12, le petit 11, moi je crois au 11, mec, je crois en toi. Ah bah, pas moi. Oh, oh bah, Eh bah si Et bah si Charles est toujours en arrière. Et ah putain, je me suis mis de l'eau dans la gueule <rire> Tu <rire> quoi Je suis en train de boire en même temps Mais qui m'a poussé va Non pas, Oh, je me suis fait cuck Non, je me, suis non fait je me suis fait cuck <rire> Mais vas-y, on en Je me suis fait cuck <rire> C'était quoi cette voix, Fred mais ah putain ça, le sable C'est vraiment le pire truc hein, ce, ce jeu. Oui. Qui, a, qui a eu l'idée de l'acheter genre euh, trop con quoi Je sais pas où on m'a fait oh tu avoir vu il est génial Putain Oui, oui Mais non. dégage Charles C'est le, de... ah, ouais, ah, le N C'est te N dans la voix Dégage Fred aussi On l'a finalement euh, le nom de ta chaîne YouTube Charles <rire> Dégage Charles <rire> Plus Francis. La rate pas. Allez. Ah j'ai voulu, j'ai voulu le faire mais j'ai pas. Les les couteaux se plantent dans les dos. Ah non mais je fais rien. Ah mais c'est une démonstration de. Oui. Démonstration de de golf. Ah non. Ah ok d'accord il faut aller très fort. Casse-toi Dita Bien fait. Mais c'est quoi cette merde Mais casse-toi Francis. Je crois que en Donc retournant, j'étais à toute berzingue. Oh, attention, j'ai un peu On est en 1983. <rire> On est en 1903. <rire> ah bah, t'étais bien à toute berzingue. Ah, oh, merci. Bah, oui, j'étais à toute berzingue et me voilà. À toute euh, non, mais non Ah, oh, ok, ouf. À la première ah, place. <rire> <rire> On n'a pas la même <rire> notion de première place, mais ouais. C'est celui qui a le moins de points qui gagne. C'est hein. comme tu est mis de à 60. <rire> Mais enfin, c'est très méchant. Mais enfin, ah, oh, je vais tenter mais un trick shot. Je vais oh, tenter putain, un trick shot. encore. Mais où est-ce que vous allez Pourquoi vous faites okay, ça Ok, j'ai raté mon trick shot. Oh, ouais, ah, merci, c'est gentil ça. Bah écoute. Mais hein. je t'ai poussé, regarde, je suis sympa moi, je t'aide. C'est dans, dans <rire> mes pattes. Qu'est-ce qu'il faut faire qu que... Il faut atteindre, atteindre le drapeau. Mais putain Eh Et... On se calme. <rire> Attention hein. Qu'est-ce qu'il veut la dernière <rire> C'est alors, oh. c'est ça Oh, oh le Arrêtez tout avec vous Je quand je <rire> serai <rire> plus là, vous serez bien content de trouver un autre mais dernier mais Fred, mais avance Mais pourquoi <rire> tu parles comme une grosse mais... Fred <rire> Fred <rire> <rire> Mais casse-toi Mais quand, mais quand, serai plus là, mais quand <rire> je serai plus là, vous serez bien content. <rire> oh bah oui et... <rire> Non mais... Je mieux, papa. Oh mon dieu... <rire> J'ai arrêté de parler quand t'es là, Fred <rire> Allez, stop là, stop là, stop là <rire> Allez, allez Trop bien <rire> Allez ben, On dirait, ouais. Mais, mais ouais, nique ce jeu, nique ce jeu moi Je souhaite dernière après ce gars Mais mais... C'est pas possible Non mais ok, pardon, madame... Euh, hein <rire> Putain... Quelqu'un peut me pousser, s'il vous plaît faut pas se vexer, j'avais le Faut pas se vexer. Je vais te Non Regardez-moi. J'ai essayé de tricher, ça m'a paru. Oh Oh, j'ai trickshot Oh Je sais que tu me visais, Flyaya, je sais que tu me visais Je sais que tu me visais Arrête Je sais que tu me visais. Non, je sais que tu me visais. Non, Mais oh Vous allez vous calmer il est, il est méchant, Hop Il est méchant <rire> Je t'ai je... je... <rire> <senti rire> entendu, hein J'ai vu un réflexe Hop Petit raccourci, la famille. Ouais, en, en troisième. Je suis vraiment pas fou, <rire> là, Fred, <Bravo>, Fred. <rire> J'ai vu comme une, une étoile filante. <rire> et... Oh on, non, Oh Oh Oh Moche Oh, c'est moche, ah, ah, moche, ça ah, c est c est Ça m'arrête pas depuis tout à l'heure, ah, ça ah, m'arrête pas depuis tout à l'heure. Oh, c'est moche. Ah, tu galères ah, Ça ne fait que m'arriver depuis tout à l'heure. Allez, Fredois. Mais tranquille, on a le temps. Pour aller de l'avant, il faut déjà... Euh... Pouvoir reculer. Quoi euh, pas. Oula, c'est ouais. confus comme phrase. D'avoir des ça. pieds. <rire> Waouh, avant les bœufs. <rire> non mais vous êtes sérieux <rire> Allez, Fred, moi Oui, Bravo. Nice Bravo, Nice ton char. score hein. C'est ton highlight. Merci. Allez, c'est parti! Oh, let's go! Ok, let's go! Ah, terriblement court! Mais cassez-vous! Ce soir, <rire> Boris est tout seul! Allez, T'as dit, dit quoi, Charles? <rire> Boris, Boris est tout seul? Mais c'est la, oui, chanson. la chanson. Quelle, quelle chanson! Ce soir, Boris est tout seul! Ok, je connais pas. Par contre. ah mais casse-toi! Dégage! Mais casse-toi! Amatia! <rire> Par contre, effectivement, pour faire des vannes sur Boris, il faut avoir eu 47 ans en 1987. <rire> Je suis passé Non mais je passe non. trop temps à rigoler là, c'est pas possible. C'est bon. Attendez, je vais, je, vais je vais tenter un truc. J'ai tous brain. Non mais non Mais, mais non mais, je de jeu. Oh, mais ce jeu... oh ce je jeu de merde Casse-toi chat Qu'on ne m'invite plus jamais à ce Non mais, jeu. Non, mais non mais je... <rire> Maintenant du coup je pourris les gens, c'est beaucoup plus drôle. Ah mais c'est gentil ça. Attends, attends, je regarde. Oh yes Oh yes de... Ah non je vais retomber, non. je vais retomber. Ah, mec, <rire> ça. Non, mais oh, poussé! J'étais J'ai voulu se pousser encore! Mais, a... Putain, mais non! Mais non! J'ai pas poussé! Ah, ah. Toi dégage. T'as vous Ah, vous galérez! Hein. <rire> Il est trop content! Ah <rire> oh, non, y'a du merde! Ah, ah, mais la. Non, mais. <rire> Tiens, je regarde le stream avec tes cris en décalé, c'est très drôle! Mon dieu! Okay, bon ai bah, c'est la fin pour moi! Putain de map de merde! J'étais en train Moi, le problème, c'est qu'il y a Fly qui pop, qui pop devant moi à chaque fois. <rire> ok, non, mais c'est bon, c'est bon. Un of Strokes, oui, bah oui, un of Strokes. Putain. Non, moi je joue plus. Non, mais oh non! Je... <rire> <'est> les gamins! <rire> non, moi, ah non, mais si c'est ça, non. Plus. Non, voilà. mais c'est vraiment la pire map. Hein, par contre. Mais elle est faisable, je l'ai faite. Euh, Francis aussi. Oh Oh, oh, frère, oh, La pire map, c'est le pirate. Bon, on va la faire euh, après, non, virate, génial! Oh, je suis à 83 dites-donc Waouh! <rire> ce qui me fait peur, c'est que je suis toujours pas dernier en faisant ça. Écoute! <rire> hein, euh... Mais c'est normal, vous avez tous eu 4 heures. Oh merci! Oh merci! Oh merci! De rien, de rien, oh, merci. De ah, mais ah, ça s'ouvre! Tu peux me pousser? <rire> Un peu, attends. Non, mais tu vas trop loin là. Wow. Non, non, t'abuses. t'abuses. Mais casse-toi! Oh, je suis désolé, Diddles. dulce Du dulce Non, mais. Didolosu! Didorosu Didorosu Didolosu! Didolosu! Senpai Dégage! Mais casse-toi! Mais non! Mais, mais casse-toi! Putain, mais si je ne peux peur. pas gagner, personne ne gagnera! C'est <rire> la mortalité! Tiens regarde! <rire> Boum! Oh. Moi, oh, oh non! C'est bien fait pour ta pomme Et là, je vais la rater? Non, ça va! Oh, merde. Double bon gay! Mais tu sais très bien que je le prends jamais mal de perdre, pourquoi t'es vénère? <rire> mais parce que! Je suis énervée tout le, le temps Si t'as c'était trop bon N'est-ce <rire> pas Pourquoi j'y arrive pas <coughs> Ça me rend ouf, là Ah bah, ah. Ah bah non <rire> tu, Attendez. Fais fort, ouais. tu fais trop fort, Charles Tiens, genre à voilà. deux voilà. voilà Regardez, je suis belle <rire> Sauf que bon, euh, voilà Je l'ai out of Bientôt les trois chiffres ah c'est euh, un J'ai entendu les trois chiffres Mais ça. Mais ça stoppe bien. Ah non, mais il y a son. Yes. Tout. Hop. Je suis passé. Par contre, de mémoire Ah non, dit mais qui qu me pas. pousse Qui me pousse Mais c'est <rire> dit comme si c'était un énorme sacrilège, tu sais. Qui ose me pousser qui Ose me pousser. A pousse osé. Oser. Oui, le ah bah, tombeau tombeau. Hey, putain, le Ce temps. tombeau sera votre tombeau. Eh putain, je joue bien pendant ce temps. Ton tombeau sera votre tombeau. Non, mais non, mais pourquoi j'ouvre ma gueule aussi? mais... C'est vrai que je suis un peu. Ouais, ah, là, là, là. ouais. Hein. Ohlala. Vas-y, je suis déjà à terre et le mec il me crache dessus quoi. <rire> mais mais non, mais. Oh, on se pourquoi... prendrait dans Sonic là. Bah, t'es pas très bon là. Hein. Tu confirmes pas. On va Ta gueule, merci. Ah, mais putain! Plus... Arrête. Eh hey, oh euh, Poussez pas dans les couloirs Eh hey, Poussez pas hein Eh hey, Faudrait pas pousser mémé dans les couloirs, attention hein. Oh ah, Ça suffit avec ton obsession de me comparer à une vieille là <rire> mais non Mais non Mais là c'est expression Eh hey, hey, Eh hey, Diddles Oh t'as gêné Diddles, merci Mais <rire> <pas> <rire> qu'est-ce qui se passe Et pourquoi il brille lui Mais qu'est-ce qui se passe C'est le genre <rire> noir Mais en fait, c'est oui, noir, du coup tu bloques la, la lumière du bah humain non, non! Mais man. Pas. Bah non, mais bah non es une eh ben J'aime trop y'a... Une... <rire> <rire> dirait... de me parler Mais on dirait qu'elle boude <rire> C'est ça, ça genre... Là. Non je rentre pas Non j'y vais pas En plus j'étais comme ça j'y vais pas Je suis ouais. à 108 Eh euh, c'est bon on peut pas être grand master partout hein. J'avoue Allez poussez moi Non ok... On sent pas... On sent, on sent les potes et les... Non mais non Regardez j'arrive Ah il fallait prendre celui de droite en fait c'est ça Incroyable Birdie ah, bah, tout de suite, quand tu me suis et que tu connais la route, hein, ah bah, ah, bah, non, bon. parce que je rate. Mais le mec, il a fait la map 8 fois aussi. Par Ah oh, putain Alors, je tiens à dire que le, le plus gros de notre tryhard n'est pas là ce soir. Oui, mais elle sera là la prochaine fois. Car oui, ce ne sera pas le seul stream de. <rire> ah, bah, ce sera, ce sera dommage, voyons, voyons. C'est un nouveau jeu principal. On, on, oh on s'amuse tellement. Ah, putain, de... En fait, on bah, devient Kani une plateforme. Non, que je pensais que c'était mon tour. <rire> <rire> j'ai déjà fini en fait. En fait, on devient une plateforme golf with your friends. Non. Ah, 4 points, mais je arriverai pas. Bon, là, euh... j'ai passé par la ah, droite. Ouais, alors hein. là, je. Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Moi, je vais faire un truc au pif, personnellement. Oh, je suis je oh. Et oh, pas non, passé. Et c'est. Oh, ça non, il est passé. Euh, ah. Je suis passé grâce à mon énorme skill, en fait, donc. Euh... <rire> Tu <rire> veux te casser Watt, merci. Mais calme-toi donc Oh j'ai fait, oh, fait un petit un petit, euh, short petit Oh Francis Hop là Qui t'a envolé je, ma, ma balle est à peine repopée On m'engueule parce que je joue pas On m'engueule parce que je joue pas Oh j'ai fait un par Moi je suis... Euh, je suis scandalifié <rire> Je suis scandalifié Non mais 3 ou plus euh, Charles... Oh mais il va me lâcher la grappe, celui-là Mais je t'aide C'est quoi mais ton déjà, problème comment... Mais j'étais déjà, déjà à la 3 bah, euh, Mais casse-toi tu t'es venu là Le mec, Mais, <rire> mais toi pas que je suis déjà en et en terre Ah ça c'était bien, tiens, ça En même temps que je rigole quoi Genre casse-toi ah c'est dommage ça. Ah c'est dommage. Ah ça ah, c'est ah, ah, moche. Mais là, oh oh ah, tu as retombé. Ah, ah, ah non ça va. C'est pas -ce -ce ton problème tu... Balga Mais pardon Attends, de faire le commentaire aller pour le stream. Ah non. Mais qu'est-ce que tu fais Fly mais, je, je vois... wow mais si on peut. Mais si on peut c'est juste que t'es nul. Mais le mec parle. Mais tu T'es où dans le score Regarde, on dirait que je suis une comète. Regarde, je me prends à 14 et je suis toujours devant toi. Super je suis Super, <rire> Blaïa J'ai jamais fait, fait autant, je crois. Oh non, pas Stéra. <rire> oh non, Stéra, j'ai fait 14. Ah, ah oui, mais bon. cassez-vous Mais cassez-vous Mais cassez-vous <rire> <rire> Mais cassez-vous Mais ce mec, casse-toi Mais ce mec, mais si tu veux, joue tout seul <rire> Le mec il va faire une partie solo. <rire> Écoute, euh, On n'est pas assez bien là, pour là. toi, c'est ça Mais je comprends pas, je finis dans le chat. Dans le chat Oh joli <rire> C'est qu'un boogie <rire> hein que... Non mais c'était joli Oh, <rire> oh ça m'énerve là hein En fait en fait What il a fini Mais moi fort fa... Oh, oh, oh What Oh le trickshot! de hein écoutez Oh le trickshot <rire> Et voilà hein, On n'est oh, pas à 129 Chut. pour rien oh, là. <rire> <rire> Et oui, c'est qui qui a le plus gros score hein on, faire... <rire> on est censé faire 60 MDR voilà, euh, <rire> 60. <rire> 60 Ouais, euh, Yellow, c'est comme le Trackmania du golf, mais en moins bien C'est quoi Trackmania Passer à droite pour info. Passer à droite Vraiment Vraiment C'est bugué de l'autre côté, c'est con cool. oui. euh, Trackmania, c'est track un track jeu de, de voiture. De course. Tu peux je vais le faire circuit, remonter, attends. Etc. Oui et etc. Ah ouais Ça a tendance à être un peu n'importe nice quoi. Nice Des trucs. Et je redescends, je redescends, Fly <rire> bah, Désolé, c'est sans peur mon pouvoir. Là. Mais il faut <rire> aller où Non, la hôte, c'est bien, il faut... Voilà, juste je suis arrivé à côté du tout c'est faire exprès. OK. Attends, hop. Oh, oh, oh, oh, oh, oh putain. Quoi Qu'est-ce qui se passe Non, j'étais tout proche. quoi j'ai fait part, mais sans faire exprès. J'ai fait part, mais sans faire exprès. Oh, Flyaya, oh, tu, tu visites la statue. Mais putain, c'est quoi ce truc Ouais wow, il y a des Internet escaliers. Ah, Flyaya, t'es coincé dans. Non, non mais, mais c'est bon, ça. tu peux jouer là Ah, ah oui, j'ai. Il y, y a une chambre devant moi. Oh, t'as oh, hacké le jeu Non, c'est normal, on peut jouer ici. Double Boogie T'as un mec, mec qui connaît tellement bien la map, il sait exactement où on peut jouer et on peut pas jouer sur chaque map. Le mec, on lui a dit, il y a eu stream, il a joué pendant 24 heures. Ah, bah, excuse-moi de préparer <rire> mon sujet. Hein, le mec, il a, il, a, il a 48 heures de jeu sur le, sur le truc. Il vient nous faire Oh, vous êtes nuls !» Ah, mais Dito, t'as pas fini Non Bah alors Mais alors, par contre, c'est assez classeur. Je descends les marches comme ça. <rire> <rire> Allez, le 12, le 11 Tiens, ah, le, le 12 <rire> Allez, le 12 mais moi, je voudrais que ce soit les gens avant moi qui perdent. mais oh mon Dieu, j'ai dépassé on... Fredois. Moi, moi je encore, 3 une, viens, fois, encore une fois, il y a trois groupes à ce jeu. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Première. <rire> il y a 94, 96, 100, 105, 106. Et, 130, et, et un autre, et, et, et un autre <rire> groupe. <rire> en gros, il y en a deux qui jouent bien. Après, il y a les Commoners, et après il y a Charles. Il y a les Traillards, <rire> les Pécores <rire> et, pécors, et Charles. On les fait dans l'ordre. Allez. Allez.